Bienvenue dans cette vidéo libre Calc dédiée dédié au saut de page. Notre classeur comprend un certain nombre de données. Par défaut, quand aucune zone d'impression n'est définie, Calc génère les sauts de page automatiquement en fonction du style de page qui détermine le format de papier, l'orientation, les marges, etc. Le menu « Insertion saut de page » nous permettra de maîtriser ce découpage. Ce n'est pas obligatoire, mais nous passons en mode « Affichage aperçu des sauts de page » adapté à cette fonction. Dans ce mode, le menu contextuel offre directement les fonctions appropriées. Dans ce mode, les sauts de page sont matérialisés par une ligne bleue. L'insertion est faite au-dessus et à gauche de la cellule active. Le menu Édition Supprimer le saut de page s'adapte automatiquement au contexte. Ici, il permet de supprimer les deux sauts que nous venons d'insérer. Si je déplace la cellule active, édition supprimée ne permettra plus que le saut de ligne. Et pareil pour le saut de colonne. Le menu contextuel permet par ailleurs de supprimer tous les sauts manuels, quelle que soit la cellule active. L'insertion d'un saut provoque l'adaptation des sauts automatiques. Cette page a été recalculée. Les sauts insérés manuellement sont en revanche préservés. Dans cet affichage, les sauts peuvent être déplacés à la souris. Le style de page modifiable par format page, style de page par défaut, ou encore par le volet latéral, style de page, ou encore directement depuis l'aperçu. Le style de page, donc, permet, par l'onglet Feuilles, d'être paramétré pour contraindre l'impression dans certaines limites. Ces deux options, « Adapter les zones d'impression », permettent de fixer un nombre de pages maximum. Ces deux options s'imposent donc par défaut sur les sauts de page manuels. Le saut de page manuel est ici ignoré et l'impression est réduite sur deux pages. Il reste toutefois possible de demander à Calc de donner la priorité au saut manuel par Outils Options, Calc, Impression, Cocher, Toujours appliquer les sauts manuels. Cet exemple montre le saut manuel et la réduction de l'impression sur deux pages.